Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un pour un thé... pour un épisode du petit journal de la semaine. Aujourd'hui, j'ai à vous dire que... Euh... J'ai pas beaucoup fait de vidéos de ces temps-ci parce qu'en fait il y en a qui n'allaient pas comme Vigita elle n'allait pas enfin une vidéo que j'avais fait n'allait pas n'allait pas donc je dois vous la retourner et vous la remettre... sur euh, ma chaîne YouTube. Mais ne vous étonnez ne vous étonnez pas... à n'impliquer de vidéo. C'est normal. C'est que c'est moi. Qui est un peu de retard euh, sur ma sortie de vidéo voilà bisous à tous mes très abonnés bisous à tous